Bonjour à tous. Dans cette séquence nous allons voir une quatrième version du serveur multi-threadé. L'objectif de cette version c'est de contrôler le parallélisme au niveau des servants. Vous vous souvenez qu'on a des clients qui écrivent dans une file de requêtes et qui sont traités par un serveur qui ne va pas exécuter lui-même les requêtes mais qui va les sous-traiter à des servants. Et les servants vont ensuite répondre aux clients. Alors ce qu'on va faire ici c'est que on va en fait modifier la gestion des servants de manière à ce qu'en fait ces servants soient gérés en pool et que par conséquent même si on a plein de clients qui envoient plein de requêtes, on maîtrise le degré de parallélisme maximal que l'on va vouloir maintenir au niveau de notre serveur multistraité. Il y a assez peu de changements dans cette version. Alors vous voyez quand même qu'on est obligé d'introduire de nouvelles dépendances. Par contre, la classe requête est identique, euh, la classe servante ne change absolument pas, la classe client ne change absolument pas et la classe principale, serveur multiscrédé, enfin la seule chose qui change c'est qu'elle passe de la version 3 à la version 4, ne change pas. En fait, si on fait un diff ça, c'est une commande que je vous recommande d'utiliser entre la version 3 qui était la précédente et celle là et bien en fait on n'a finalement pas énormément de retours. Regardons ce qui change et eh bien euh, sans surprise il va se passer des choses au niveau de la classe le serveur. Donc euh, le constructeur ne bouge pas, la primitive de trace ne bouge pas, bien évidemment. Là ici on a l'introduction d'une nouvelle constante qui va en fait définir le parallélisme maximal que l'on souhaite et on ne va pas créer euh, les euh, threads euh, de manière classique comme on le faisait auparavant dans la version 3 mais on va passer par un pool de threads dont on va fixer la taille avec cette constante de parallélisme. Bon, ensuite, ben, il n'y aura pas énormément de changements euh, puisque euh, eh bien, on va simplement rajouter dans la file des tâches à exécuter eh bien, les informations relatives à la requête. Donc on va créer un nouveau servant et on le met dans le pool au lieu de créer tout de suite la thread. Et donc vous sentez bien que s'il y a des threads de libre dans le pool, on n'a pas atteint le degré maximum de paralysme ben hop ça va être exécuté tout de suite sinon eh bien on va attendre la libération euh, d'une thread pour cela. Voilà donc en dehors de ça vous voyez il n'y a pas énormément de changements. c'est assez simple. Regardons une exécution et sans surprise eh il ben, n'y euh, a pas euh, de changement. L'exécution se déroule exactement de la même manière qu'avant. On a la terminaison qui est bien gérée, tout est nickel. Par contre, si l'exécution reste identique, le degré maximum de parallélisme change. Et en fait, quel est-il si je considère l'intégralité euh, de mon système? Eh bien, en fait, je vais avoir trois threads, donc trois fils pour le pool, Tandis qu'avant j'en avais autant qu'il y avait de clients plus le serveur, plus le principal, plus le nombre de clients qui peut aller jusqu'à n. Mais vous voyez qu'alors qu'avant j'avais n pour euh, le pool, pour les, les, les servants, maintenant j'ai plus que 3 donc j'ai borné cette valeur là. Alors bien évidemment c'est intéressant dans les modèles client-serveur lorsque les clients ne s'exécutent pas sur la même machine. Hein. Mais ici vous voyez que j'ai quand même borné si on considère que ce que vous avez ici c'est la partie serveur. Eh bien, j'ai ici borné le parallélisme de la partie serveur pour laisser plus de place à l'exécution des clients. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.